S'il y a bien une marque que tout le monde connaît dans le secteur des aspirateurs robots, c'est bien iRobot. Vous le savez, sur ma chaîne, j'aime bien tester des montres connectés, j'aime bien tester des aspirateurs balais, et maintenant, ma nouvelle passion, c'est les aspirateurs robots. Pourquoi Parce que je suis un petit peu flemmard du ménage. J'aimais avoir des aspirateurs balais hyper puissants pour raccourcir le temps de ménage, mais avec un aspirateur robot, il n'y a plus rien à faire. Juste appuyer sur son application, juste lui demander de faire le ménage. Juste paramétrer du high-tech, et ça, j'aime bien. Aujourd'hui, je vous propose donc mon test du nouvel aspirateur robot de chez iRobot le Roomba i3 plus on va le déballer ensemble après bien entendu je vais l'utiliser pendant un mois un petit mois comme ça voir comment il se débrouille par rapport aux aspirateurs robots que j'ai actuellement chez moi j'en ai actuellement deux et je sais ça va être la course aux aspirateurs robots mais je vous assure qu'avec deux chats et une petite de 11 mois il y en a jamais assez disponible à 699,99 euros est-ce tout simplement le meilleur robot à ce prix là c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo Démarrons le déballage, c'est là où je suis heureux d'avoir accroché une caméra au plafond, parce que la boîte est déjà immense. Pourquoi la boîte est assez imposante Parce que sur la version i3+, il y a le robot, l'aspirateur robot, et aussi la base, la base de recharge aspirante. C'est-à-dire, attends, base de recharge aspirante, c'est pas déjà l'aspirateur qui aspire Oula, là c'est Inception. Non, c'est simple. C'est que l'aspirateur va aspirer le sol, il va récolter bah, toute la poussière, etc., tout, tout ce que vous laissez traîner. Il va se connecter à la base. La base disposant d'une plus grosse capacité de stockage, on aura du coup encore moins de travail à faire parce qu'elle videra le robot et le robot pourra aller réaspirer, réaspirer, réaspirer. Bref, c'est le principe. Maintenant, on déballe. Ça, ça fait toujours chose de déballer un cidre colis hop hop donc on voit déjà par indication qu'ici ce sera la base ici ce sera tout ce qui est accessoire et euh, prise pour recharger et là l'aspirateur on va commencer déjà par voir un petit peu la notice on nous explique aussi comment bien positionner la base de recharge à l'arrière hop on nous montre télécharger l'application lorsque c'est une bonne marque et que c'est bien fait c'est super facile d'utiliser ben, les produits. Ok, on va déballer déjà. On va enlever un petit peu de cartoon. Et on va sortir cette fameuse base. Mais avant, hop, on déballe l'aspirateur qui est là. Et la base qui se retrouve ici. Et hop. Ça c'est quelque chose. Hein. La boîte, on peut la mettre de côté. Je me retrouve avec la base. Bien enveloppée. Sympa ça hop, on peut le mettre de côté aussi, unboxer la base, hop, plutôt sympa, bon, elle est grande, hein on va pas se mentir, ça me rappelle un peu mon distributeur de croquettes, dedans, on va avoir un filtre, regardez, ça, ça va être le petit sac qui va être le filtre à a changé, qui est dans la base, donc tout ce qui va être aspiré de l'aspirateur, va être aspiré, après, par la base, et ça va se retrouver là-dedans Donc on aura juste à le prendre, le vider, etc. Et le changer, bien entendu quand ce sera nécessaire. Donc ça représente quand même un beau stockage. Je vous dirai bien entendu toutes les caractéristiques techniques dans la suite de la vidéo dans la rubrique caractéristiques techniques. Grosso bon, modo, on est là. Voilà la base assez grande. On va pouvoir du coup voir les prises de recharge ici et on va la mettre de côté pour déballer les accessoires, puis déballer après le robot. On a du coup le petit câble. On a un autre sac, un sac de rechange pour mettre dans la base. Ça, c'est aussi plutôt sympa et là on a un filtre je pense que ça ça va être un filtre de robot mais on va le voir juste après maintenant qu'en est-il de l'aspi robot ça en fait de l'unboxing le Roomba i3 qui se dessine devant vous mesdames et messieurs il est très très très joli très sympa j'adore ce petit design on voit la qualité des finitions vraiment du tonnerre regardez moi ça bel aspirateur alors là rien à dire qu'est ce qu'on va retrouver on va revenir dessus bien entendu je vais le mettre sur sacha sur sa base dedans on va retrouver les livrets de garantie le livret d'utilisation bah, du rumba et le livret d'utilisation de la base on va regarder ensemble rapidement ce qu'il y a dans le livret hein, mais... ça va être comment changer les filtres Comment changer euh, les petits rouleaux. Par exemple, quand, vous savez, il y a un fil ou des cheveux qui se foutent dans le rouleau, il faut l'enlever pour le remettre. On va voir, mais ça, on va, on va en parler ensemble hein, après mon utilisation, bien entendu. Après mon petit mois, mes petites semaines d'utilisation, je vais vous montrer comment le nettoyer, etc. Pour vous faire un vrai retour d'expérience. Bien entendu, tout sera montré dans cette vidéo. Ok, donc voilà, c'est vidé. On a la boîte. Les petits livrets, on va les laisser ici. On va mettre ce petit livret aussi au cas où regardons un petit peu de plus près ce petit Roomba, très joli ça j'aime vraiment la petite matière on voit qu'il y a trois boutons sur la façade le bouton home pour revenir du coup à sa base le bouton pour démarrer et le bouton ce petit bouton là la sorte de petite cible c'est le bouton spot. Ça nous permettra de placer le robot dans un endroit et de le faire partir. Voilà, c'est déballé. On a vu tout ce qu'il y avait dans le paquet. Je vais le mettre à charger un peu pendant la base pour après vous montrer le paramétrage, la configuration de l'application. En attendant, on va parler un petit peu de ses caractéristiques techniques et de ses fonctionnalités. Parlons maintenant rapidement de ses caractéristiques techniques et de ses fonctionnalités et on configure l'application. Tout d'abord, la première information importante pour un aspirateur, c'est sa hauteur. Parce que oui, un aspirateur robot vaut mieux qu'il puisse passer sous les meubles. Là, on est sur un aspirateur avec une hauteur de 9 2 cm, ce qui est plutôt correct, on le voit, il passe sous à peu près tous les meubles. La base, quant à elle, mesure une cinquantaine de centimètres de hauteur, et c'est vrai qu'elle est assez imposante, mais elle vous permet de pouvoir complètement oublier l'aspirateur robot pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. L'aspirateur va pouvoir naviguer en autonomie et se décharger. Dans la base pour retourner aspirer le lendemain etc etc le Roomba i3 plus est composé d'un capteur d'obstacles un pare choc qui va pouvoir lui permettre d'esquiver les obstacles il est aussi compatible google assistant et alexa vous pourrez du coup envoyer sans même toucher l'application le robot faire le ménage. On va le voir mais ce qui est aussi super intéressant c'est au niveau de l'application avec iRobot Genius le robot va pouvoir s'habituer à nos habitudes de vie on va pouvoir personnaliser au maximum nos conditions d'aspiration on peut dire pour que le robot ne nous dérange même plus. Il pourra nous faire des recommandations dehors de ménage et grâce à sa connectivité il pourra s'intégrer à une routine domotique connectée. Ce robot inclut un sac hermétique allergène lock avec quatre épaisseurs de matériaux anti allergènes qui permettent de capturer jusqu'à 99% des pollens et des moisissures. Il utilise la technologie brevetée Dirt Detect. L'aspirateur élimine la saleté à des endroits les plus fréquentés de la maison. Sa brosse latérale a été imaginée spécialement pour balayer la saleté accumulée dans les coins le long des murs. Ça on verra ce que ça donne en vrai. Et son système de nettoyage en trois étapes utilise des doubles brosses en caoutchouc multi surface avec une aspiration 10 fois plus puissante que sur les modèles de la série 600. Après avoir retrouver des caractéristiques techniques des fonctionnalités un peu basiques comme lorsqu'il n'aura plus de batterie il ira tout seul se charger bref c'est un robot aspirateur autonome à la fois dans l'aspiration à la fois dans savoir où aspirer et surtout à la fois grâce à la base dans le déchargement de ce qu'il a aspiré donc c'est plutôt pas mal maintenant on va voir ce que ça donne au niveau de l'application et on va le paramétrer ensemble Pour cela, j'ai téléchargé l'application iRobot Home, qui est la dernière application sortie. Une fois lancée, bien entendu, il faudra vous créer un compte, sélectionner votre pays, accepter les conditions d'utilisation. Une fois ceci fait, on va pouvoir rechercher et paramétrer notre robot. Là, je vais aller sur Roomba, choisir la série Roomba, faire OK. commencer, autoriser le service de localisation. continuer. L'application va nous expliquer comment positionner la base. Je vais l'appeler Roomba. Je détecte mon réseau Wi-Fi. Je continue. Bien entendu, je rentre mon mot de passe Wi-Fi. Et là, il suffira d'appuyer sur le bouton Maison et Spot pendant deux secondes. J'ai un petit signal, un signal sonore. Je fais continuer. L'application recherche. Elle se connecte au Roomba. J'accepte. Le robot est en train de se connecter à la Wi-Fi. On entend un petit signal qui dit que tout est bon. Il établit une connexion avec le cloud et la configuration est terminée. Je vais pouvoir mettre suivant. On nous explique comment il nettoie. Je peux mettre suivant. On nous explique qu'il va cartographier la maison. Mais suivant. On nous explique qu'il va être possible de paramétrer les cartographies pour lui expliquer quelle pièce et quelle pièce et pouvoir choisir où il va aspirer. Il faut bien entendu placer la et on nous explique qu'il est capable d'éviter les escaliers, ça c'est plutôt pas mal Et surtout de faire attention à ce qu'on laisse traîner on arrive du coup sur l'écran principal, l'écran principal de mon Roomba. On voit qu'on va pouvoir ajouter, par exemple, hop, des cartographies, des favoris, etc. Ça, je vous le montrerai un peu plus tard après l'avoir pris en main pendant plusieurs semaines. Pour vous, ce sera juste dans quelques secondes, mais pour moi, ce sera dans quelques semaines. On va pouvoir ajouter une programmation, voir l'historique. Et dans les paramètres du robot, on pourra lui permettre d'émettre un son lorsqu'il recharge. Choisir s'il doit continuer de nettoyer quand le bac est plein ou pas. Choisir lorsqu'il va... Nettoyer, est-ce que c'est un automatiquement, il décide intelligemment d'effectuer un passage dans une pièce Est-ce qu'il fait un passage, deux passages, etc. en fonction de la saleté qu'il retrouve, etc., etc. Après, on va pouvoir trouver, du coup, hop, dans maison connectée, tout ce qu'il va être possible de faire pour l'automatisation. Voilà pour ce qui est de la configuration, de l'installation. Je le prends en main, restez dans quelques secondes, vous allez avoir mon ressenti après plusieurs semaines d'utilisation et je vais vous montrer toutes les petites choses qu'on peut faire avec. On se retrouve les amis après plusieurs semaines d'utilisation du Roomba i3+. Je vais vous présenter un peu mon retour d'expérience avec ce produit. Vous allez voir, il y a certaines fonctionnalités qui sont superbes. Et bien entendu, après je vais vous présenter mes points positifs et mes points négatifs. On avait vu comment configurer ensemble le Roomba sur l'application. Mais après dans l'usage, comment ça va être pour l'actionner l'actionner? Par la voix ou l'actionner par l'application. Regardons d'abord l'application. L'application Aerobot est assez bien faite, mais un poil simpliste. J'arrive sur ma configuration de mon robot, il est prêt à aspirer, je vais pouvoir vider le bac si je veux, ce qui va faire que la base va aspirer le contenu du robot. Puis en dessous, on va voir nos favoris. Notre favori, c'est ce qu'on fait actuellement, ce qu'on fait souvent. Moi, mon, dans mon favori, j'ai aspiré partout. Si je veux, en haut à droite, je vais pouvoir faire une nouvelle tâche. Dans cette nouvelle tâche, je vais pouvoir lancer différentes limites de temps. C'est si je veux qu'il tourne pendant une demi-heure, 45 minutes, etc. etc. Et j'appuie sur commencer maintenant. Une fois que c'est commencé, le robot part. Je vais aussi pouvoir le contrôler pour le faire partir avec Alexa, en parlant à Alexa. Alexa, démarre Roomba Bienvenue dans iRobot Home pour Roborumba Roomba et Brava connecté au Wi-Fi. Je peux vous aider à démarrer, suspendre et terminer une tâche. Il vous suffit de dire démarrer rumba, suspendre Brava ou terminer la tâche de rumba. Que voulez vous faire Démarrer rumba. Et là, Alexa va démarrer rumba, Roomba, vous le voyez, part de sa base et commence son programme d'aspiration. Il va faire méthodiquement le tour la première fois. De l'habitation, il va balayer la pièce, puis après faire des allers-retours, des va-et-vient, pour pouvoir aspirer chaque mètre carré, même centimètre carré. Ce n'est qu'une fois l'aspiration finie que l'on va retrouver ça dans l'historique. Regardez mon historique d'aspiration sur les 30 derniers rapports. On va avoir celle d'aujourd'hui, celle d'hier, que j'ai paramétré à 9h15 à chaque fois, celle de dimanche, etc. etc. Et c'est simplement une fois le tour fait qu'on va avoir et pouvoir visualiser la pièce. La pièce dans laquelle le rumba est. Il ne va pas visualiser la pièce avant. Il ne sera pas possible de délimiter aussi virtuellement la zone. On en reparlera dans les points positifs et les points négatifs. Mais ça reste un balayage et une aspiration méthodique. Très bien, mais assez sommaire. On ne va pas pouvoir aller très loin dans la programmation. Vous le voyez, on pourra programmer des tours à certaines heures, en ajoutant par exemple le dimanche, le samedi, plusieurs fois activant en désactivant, mais on pourra pas du coup aller au-delà de ça ensuite on aura notre historique, notre historique va aussi nous mettre en avant ce que je vous ai montré il y a quelques secondes, mais ça va aussi nous mettre en avant les jours où ça ne s'est pas forcément bien passé, par exemple ça a été annulé, ou alors le robot s'est coincé, je n'ai globalement pas de gros soucis, coincé là c'était qu'il avait aspiré à un petit jouet un petit jouet en... en... Enfin voilà, le, souvent il est coincé, c'est à cause de quelque chose qu'il a aspiré qui le coince et qui ne lui permet pas d'avancer. Il ne co se coince pas sur mes chaises un petit peu hautes de barre, sur lequel mon Roborock S5, un ancien Roborock, du coup d'il y a deux ans, se coince à chaque fois. Ça, c'est plutôt pas mal. Parlons un petit peu plus précisément du système de navigation, de comment ça navigue dans la pièce. Je vous l'ai dit, pas de caméra, pas de télémètre, le robot va simplement entre guillemets, faire des allers-retours. Il va quadriller la zone, puis faire des allers-retours et aspirer. Lorsqu'il rencontre un obstacle, souvent, au lieu de le contourner, il fait demi-tour et se décale ainsi de suite. Bien entendu, après il se positionnera à l'opposé de la pièce pour faire aussi des allers-retours et du coup, aspirer de l'autre côté de l'obstacle. Ce qui est intelligent, c'est la technologie Dirt Detect qui est intégrée à ce robot. Le robot va garder en mémoire les zones qui demandent plus pour que le nettoyage soit un peu plus peaufiné. On va la retrouver sur la carte avec des petits carrés verts un peu plus foncés. Ça lui permettra de savoir où il doit revenir pour nettoyer davantage globalement la navigation même si elle est un petit peu sommaire fait bien le job il ne faut bien entendu pas trop le perturber bah, pendant la navigation et pendant qu'il tourne parce que voilà il tient en mémoire des choses si on déplace tous les meubles il va être un petit peu perdu mais ça fera l'affaire ensuite c'est à peu près tout ce qu'on peut faire sur l'application on n'aura pas la possibilité d'aller beaucoup plus loin sur l'application on pourra néanmoins le connecter à Alexa comme je vous l'ai dit ou Google Assistant pour lancer au son de la voix après on lui demande pas forcément plus que ça on lui demande d'être efficace dans son aspiration et de faire le tour et de bien aspirer donc là dessus il fait le taf et et et surtout ce qui nous permet de l'oublier et de même pas aller sur l'application c'est de programmer et la base la base ça c'est vraiment la technologie qu'il faut pour un aspirateur robot une fois que le robot a fini son petit tour il vient se connecter à la base et là il y a du bruit c'est vrai mais la base aspire le contenu le robot du coup vide tout ce qu'il a aspiré, ce qui permet vraiment de ne pas avoir se prendre la tête sur ce robot. Qu'en est-il au niveau de l'entretien Vous savez qu'on aime pas trop mettre les, les doigts dans le cambouis, quand on lave un aspirateur robot ou un aspirateur balai. Là-dessus, c'est assez bien fait, parce que déjà la plupart des saletés seront dans la base. Ensuite, la base, pour enlever le sac, c'est assez simple. Il suffit de soulever le couvercle, de tirer. Vous voyez, le petit sac se referme directement, donc ça n'en met pas partout. Mais si on va aller plus loin et nettoyer directement le robot, ça se fait aussi assez facilement. Je vous l'avais montré un petit peu comment enlever les brosses dans la configuration, dans le déballage. Mais regardez ce que ça donne lorsque le robot a tourné pendant près d'un mois. Vous le voyez, il reste quelques saletés, mais il est globalement propre. Je trouve que la base fait vraiment le job. Et dans tous les cas... L'accès au bac du robot, l'accès au nettoyage est assez facilité par les petits boutons, etc, etc. Les brosses sont assez simples à retirer et iRobot conseille de les remplacer tous les 6 à 12 mois. Donc il y a quand même de quoi faire. Parlons maintenant des points positifs et des points négatifs. Parlons des points positifs et des points négatifs. Tout d'abord, le grand plus, je trouve, ça va être la base aspirante. La base aspirante de ce Romba i3 Plus va vraiment vous permettre de programmer le robot et de le laisser faire. De le laisser tourner tous les jours, de le laisser se faire aspirer dans la base, enfin aspirer son contenu dans la base. Bref, vous n'aurez rien à faire à part le programmer, le configurer et changer une brosse tous les 6-12 mois et bien entendu changer le sac de la base tous les mois je crois à peu près. Le deuxième point positif c'est son efficacité. Que ce soit sur sol mou, sur moquette, sur tapis, il sera s'adapter avec une méthode, une navigation simple mais méthodique et efficace. Qu'en est-il maintenant des points négatifs Mon premier point négatif ça va être néanmoins... Voilà, le manque de caméra, le manque de choses comme ça sur le robot font que dans l'application, on ne va pas pouvoir le programmer comme on peut le faire chez certains concurrents. On ne va pas pouvoir délimiter des zones où on ne veut pas qu'il passe. Par exemple, des zones où on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, moi, chez moi, c'est ça, de jouets d'enfants qui traînent, des choses comme ça. Et du coup, bah, lui, à part faire un bouclier et une barrière physique, il va y aller. Donc, on va être un peu limité dans les options pour le programmer. Le deuxième point un petit peu négatif, ça va être... Le nettoyage autour d'un obstacle, autour d'une chaise ou dans un angle qui est globalement passable. Mais voilà, il ne va pas aller avec précision dans ces endroits et il ne va pas décrasser. Il aurait fallu peut-être que la petite brosse soit un peu plus longue. Néanmoins, je trouve que ce iRobot, bah voilà, chez moi, il a intégré complètement ma routine de ménage. Parce que il fait pratiquement 75% du ménage chez moi. Dans en bas, il va, il tourne tous les jours, il aspire et voilà c'est aussi simple que ça et la prise en main est parfaite. C'est pourquoi je recommande ce produit à ceux qui veulent un aspirateur robot efficace et surtout à ceux qui veulent en faire le moins possible. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce test, ce retour d'expérience, la présentation de ce produit. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci et à bientôt sur ma chaîne.